pas vous savez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre, je vous propose aujourd'hui enfin et comme un symbole le 26 décembre ma première nucléaire sur Black Ops Cold War. C'est arrivé tout à l'heure en stream pendant que j'étais en train de monter une arme et vous allez voir. Celle-ci, je l'ai vraiment vécue comme un relâchement, comme une consécration après le nombre d'heures que j'ai investi pour faire des streams et des contenus sur ce jeu et de manière globale ce dernier mois et demi. Vous étiez très nombreux au moment où c'est arrivé, donc vraiment des gros cœurs à tous ceux qui passent tous les jours sur mes lives ou qui suivent mes vidéos sur YouTube, ça fait super plaisir. Le gameplay, je l'ai laissé en RAW, ok, sans cut, sans rien. Vous allez voir, c'est quand même un gameplay très très cool et une petite nucléaire où vous allez un petit peu retenir votre souffle. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Merci pour tous vos messages encore une fois Et pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment Les locaux pourraient peut-être arriver un peu plus vite Que vous ne le pensez Mais maintenant, trêve de fioriture, Je vous laisse avec le gameplay Donc enjoy et petit like si à la fin de la vidéo vous avez apprécié A plus les frères Ah ça c'est... Regardez Regardez, niveau 23, niveau 44 Niveau 12, niveau 22 Ça ça c'est des gens qu'il va falloir dégoûter fort ça <rire> Merde je viens d'arriver Ah bah là vous avez raté quelque chose hein. Je tiens à le dire Première mi-temps, je faisais mes petits défis. Mais la deuxième mi-temps, quand j'ai décidé de m'énerver, on a envoyé. Et c'est dommage, il y a un de mes alliés qui m'a tué là, ça m'a foutu le seum. Ah. Je te déchirais au début, oui, oui, oui. Tu m'as trop déchiré. Pas du tout. Au début, je jouais sniper pompe. Et puis après, bizarrement, dès que je suis passé à l'arme. Euh... <rire> Désolé BG, je tentais des wallbangs, ouais, mais là t'as fait n'importe quoi, frère! T'as tenté le wallbang n'importe comment, cousin! Encore. Mais c'est pas grave, t'inquiète, je ne t'en veux pas! Notre On est en tête! C'est vrai que j'ai aucune idée où sont les ennemis, là J'ai fait... J'ai fait le tour de la map. Alors ça a tiré dans mon dos, là. J'ai eu trop peur oh, Quand j'ai commencé à voir les deux mecs arriver devant moi, je me suis dit, ah bah ils sont là <rire> Suffisait <à> de <être> demander <rire> Oh j'ai eu trop peur Aïe On joue avec des potes, ils connaissent pas le jeu. Ouais mais bon, vous avez des pseudos je suis nazi et compagnie, là on est où C'est pas gentil. Enfin, c'est pas question de c'est pas gentil, c'est que c'est pas bien d'avoir de tels pseudos. De faire l'apologie d'horribles choses. S'appeler je suis nazi c'est quand même moyen, non de loin. On est pas mal là Il faut que je fasse une série de 5 et encore quelques tirs de loin. On n'est pas au courant de ce qui vient de se passer, il n'y a aucun témoin, d'accord Ça reste entre nous. Il s'est rien passé Vous oubliez Flash time and in black Nothing happened, ok Pardon mec. Désolé. On a fait 50 kills avec euh, le Tundra Mabit. On est pas mal là, franchement. On va arriver ici. <rire> les séries de 5 au SPA 12. C'est bien, hein? T'appelles toujours le pompe le SPA 12, mais en fait, j'appelle le SPA 12 parce qu'il s'appelle le SPA 12. Je l'ai déjà dit, ceux qui disent PASSE 12, c'est ceux qui disent LA COVID. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas une santé mentale très très, tu vois, très au point. Série de 10 hein Ok, on est peut-être sur une série nucléaire là On est peut-être sur un début de série nucléaire là. Regardez, ils sont tous en face. Il me vise. Il me vise. Je peux pas avancer. Il me vise. Là, je peux. Là, là, c'est free. Oh non, j'allais, en... j'avais encore un kill. Ah, oh, je vais pas ramasser les médailles. Les gars, ramassez plus les médailles. Je suis sur une série nucléaire, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques kills, genre dans la cuisine. Laissez-moi. Le euh, laissez les médailles, laissez les médailles. Ramassez moi plus s'il vous plaît. Laissez-moi les kills, laissez-moi les kills, laissez-moi les kills, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il plaît. plaît. Laissez-le-moi à toute la droite, laissez-le-moi. Ah, vous êtes des gamins S'il vous plaît, laissez-moi les spawns. Là, là, voilà, voilà. À gauche, là, laissez-le-moi. Merci. Je suis en série de 20. Laissez-les-moi dans le garage. 21. Laissez-les-moi dans le garage. 22, 23, 24, 25. Je suis en série de 25, ramassez plus les médailles s'il vous plaît. Mettez vos drones et tout. Laisse le moi dans la maison. S'il vous plaît. 26, j'y vais au top. 27, je regarde en dessous. Y'en a un qui monte, y'en a un qui monte. 28. Je calme, je calme. 29. Laissez-moi, laissez-moi. Let's go! Première nucléaire! Merci les mecs! Merci les mecs, let's go! GG gros. Merci, merci, merci les mecs. Oh magnifique! Oh la teuf! Oh la teuf! Oh je suis trop heureux, sérieux. Merci les gars, vraiment. Oh la la la la! Tu l'as mérité, tu l'as mérité. Oh je suis trop heureux sérieux Oh là, là là là merci merci Eh hey, vraiment c'est grâce à vous c'est grâce à vous je vous le dis Vous avez géré Et au Spa douze comme un Au spa 12 en plus C'est que Ma première nucléaire Yes Ah comment je suis heureux Ah la vie de ma mère les mecs, je suis en feu Ah ça fait trop plaisir putain Ah oh, vraiment vous comprenez pas, je suis trop heureux La vie de ma mère, ça fait super plaisir, ils m'ont aidé et tout, je suis refait Let's go Full 12 en plus Oh Médaille nucléaire Première Regardez Ça part sur Youtube bien sûr Ah oh, vous étiez là lors de la première nuque Oh là là là là Oh merci Sans les mains pour les 5 abonnements offerts Merci mec Oh la teuf Oh la méga teuf Sérieux Oh je suis refait Merci les gars tous oui, ceux qui sont là et heureux. tout c'est énorme